Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Le jour de l'or, on passera tout devant la télé. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. À tous c'est jlg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du combien on est on est le 7 décembre déjà Ouh je suis jlg votre, de votre dealer d'accro on se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high tech smartphone mes séries télé, on se retrouve également tous les mercredis en live sur Twitch à partir de 16h pour une heure de live libre antenne pour afin de vous détendre un petit peu dans cette atmosphère euh, relativement tendue. Allez, <rire> bye GLG, la du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme toujours, à chaque début d'émission, je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch. Alors, j'enregistre en local pour uploader sur YouTube vers 6h du matin et elle est également en live sur Twitch. C'est-à-dire que si vous passez sur Twitch en ce moment, eh ben on est en live, Je pourrez vous dire bonjour, comme notre robot euh, WizzBot. <rire> C'est juste un robot modérateur. C'est le seul qui est levé à 7 heure bien matinale. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Ce mois-ci, on a validé deux émissions par semaine. J'ai loupé les nombres. Cette émission, on a validé deux émissions par semaine, c'est-à-dire tous les mardis et vendredis, encore une fois. On peut augmenter encore la cadence, hein. on pourrait presque faire tous les jours. Mais il faudra quand même beaucoup de café. On sent, bon, là, avec Noël, les fêtes, vous n'êtes pas trop dans le délire. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit café sur Tipeee, comme nos derniers tipeurs qui sont Smile Miu, encore une fois. Chaque petit café compte. Sébastien Paulet, merci encore une fois. Merci Fiston. Euh, Laurent M. Et ensuite, euh, Cool Fab. Voilà. Et je crois que le dernier, ça va être, non eh ben Nono le chat. Voilà. Donc, merci encore une fois à nos tipeurs. Ça fait plaisir et ça permet de soutenir un petit peu l'aventure. J'en rappelle, chaque fois que vous êtes tipeurs, vous recevez dans les news Tipeee toutes les vidéos que je mets en ligne 24 heures avant tout le monde. Petite, euh, petite compensation. Qu'est-ce qu'il y en a en ligne Bonjour à Jeff Nias, Quatre heures du matin, c'est tout. Effectivement, oui, c'est pas On est là, nous, <rire> et tout va bien. Allez, spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour toute l'émission. Je rappelle, pour flatter un peu l'algorithme de YouTube, il faut qu'il y ait bah, des, des vues. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des pouces en l'air. Ça, c'est facile, c'est gratuit, et ça peut rapporter gros. Enfin, au moins à moi, même à vous, remarque en même temps. Et également, vous pouvez mettre un petit commentaire, quel qu'il soit. On a du commentaire avec commentaire. On a eu un nul. <rire> nul, c'est nul. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, commentaire, je mets mon commentaire ou je participe à l'aventure par exemple, ça fait également plaisir. Bim, badaboum. allez, on active un petit peu notre fenêtre ici, on peut voir qu'on est bien sur Twitch actuellement, donc on a euh, une personne, comme on a un choix, on a un petit logo aussi qui se mis là-bas. Euh, on a bien augmenté, on est à 85 followers en une semaine et demie, je crois, ou deux semaines, ça va faire, ça va faire deux semaines maintenant. Et on approche tout doucement les 500 minutes de diffusion, ce qu'il nous faut pour atteindre le palier affiliation. Mais on devrait pouvoir le faire parce que oui, on peut le faire. <rire> bon, allez, euh, qu'est-ce que je veux parler Oui, alors il y a toujours des deals euh, AliExpress tous les jours qu'on remet sur JTGeek.com. Il n'y a pas grand chose dans leur deal. Hein. Il y a un peu que de la merde. Non, il y avait des trucs bien en début de semaine, comme des prises connectées, il y avait du vélo et tout. Là, je sais pas, aujourd'hui, il y a des. Euh, quel jour on est On est le 7. Le 7, il y a un routeur, une batterie externe. Il n'y a pas rien de, de ouf. Bon. Enfin bon, ils continuent comme ça à vous proposer trois offres tous les jours. Vous trouverez ça à l'article notamment sur jtgeek.com et sur Skyphone avec des prix qui sont intéressant encore une fois c'est pas l'affaire du siècle mais tous les jours à 9h il y a trois produits en quantité limitée dont le prix est fracassé alors après il y aura quoi peut-être demain il y aura un truc un peu mieux ah, 4 quatre mémoires Samsung ça c'est pas mal faut voir après quelle quelle mémoire ils nous vendent pour ce prix là et après il y aura quoi le 10 un rasoir Philips faudrait que j'y pense parce que le mien il est complètement déglingué là mon rasoir chinois qui a quand même bien duré donc euh, voilà Durée le traiteur. Je vous rappelle. Allez, le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. Bien évidemment, vous retrouverez ici toutes mes vidéos et normalement les vidéos qui me plaisent. Mais bon, Nico a pas le temps parce que Nico est en perfusion là. Il se remet un peu de, de ces deux mois. Et moi, j'ai pas eu trop trop le temps. Mais j'ai pas mal de vidéos que je regarde régulièrement et que je voulais poster sur le geek.tv. Mais comme les fabricants m'ont laissé une semaine de répit, je l'ai pris. Mais là, ils reviennent tous à la charge. J'ai une meuf, elle m'écrit ce matin. Oui, alors euh, voilà, euh, l'aspirateur euh, du 7 au 21, euh, faut la mettre le plus rapidement possible, ASAP, as soon as possible, pour ceux qui parlent pas l'américain, j'ai Asap, euh, ASAP la semaine prochaine, hein. <rire> c'est bon, hein. ça suffit, j'ai déjà le téléphone et tout à faire, c'est pas mal. Bon, allez, on parlera des news, un petit peu la news putaclic de la journée, ou celle la plus aguicheuse, le Xiaomi mi 12 alors c'est pas vraiment Xiaomi M12, c'est Xiaomi 12, hein, normalement, hein, qui vient de passer la certification Tina, encore une fois, une certification chinoise qui permet donc une commercialisation imminente, notamment en Chine. Il faudra attendre, bien évidemment, qu'il arrive après en Europe et tout, mais comme ça, ça permet déjà d'en savoir un petit peu plus sur le téléphone. Alors, bien évidemment, on devrait avoir le nouveau processeur, nouvelle génération 8 en 1 de, de Snapdragon parce qu'ils ont changé les 898, maintenant, c'est génération 8 génération, <rire> pas génération 80, génération 80, voilà, bon, j'en suis, hein, merde, <rire> j'étais né déjà, <rire> pas beaucoup, mais j'étais né, bon, voilà, donc bon, le téléphone, bon, forcément, on reprend un peu toute la machine à fantasme un tarragone 8 en 1, bien évidemment, un taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz, une charge rapide à 120 watts, s'il te plaît, monsieur, madame, et puis, on devrait voir arriver une nouvelle, on espère, après, la batterie 4600 mAh, mais au moins une nouvelle génération de caméras. Alors, la course aux pixels, on a bien vu qu'on est quand même relativement vite arrivé au bout. C'est-à-dire que 108 millions de pixels ne faisaient pas de meilleures photos que des 64 millions de pixels. Parce que les pixels sont beaucoup trop petits. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer un peu. Alors, apparemment, il y aura le nouveau capteur Samsung ISOCELL HP1 200 millions de pixels. <rire> ouais, hein. On a dit que ça servait à rien, mais bon, il s'acharne quand même un petit peu. Bon, une des nouvelles qui sera plus proche de vous... Seigneur, bien évidemment. Ça sera la nouvelle tablette Samsung, bien évidemment. Une nouvelle tablette Samsung de la, ga de la gamme Galaxy Tab, avec la S8, S8 Plus et S8 Ultra le marché de la tablette qui a complètement eu une deuxième vie hein, parce qu'on on pensait tous que les tablettes étaient un peu finies mais on se rend compte que beaucoup pour du télétravail encore une fois, vous avez un ordinateur mais pour un petit côté mobilité, beaucoup se sont repliés sur une tablette pour euh, soit faire de la visio, soit pour travailler, soit pour, alors, vrai, pour avoir une tablette parce que tout le monde veut une tablette pour se rendre compte que bah, malheureusement une tablette ne reste qu'au niveau de la technologie qui un gros smartphone et puis une fois que tu as acheté une tablette et te dire, bah ouais mais enfin c'est quand même beaucoup plus pratique avec mon téléphone parce qu'il y a tout dedans la tablette souvent on s'en sert, ben, moi pour jouer et de temps en temps pour regarder des vidéos mes vidéos ben, c'est sur la télé ou alors des fois c'est même sur le smartphone et tout donc ben, la tablette, elle a, euh, à part le télétravail elle n'a pas beaucoup d'intérêt Samsung pourrait revenir avec trois, trois gammes de tablettes, hein, bien évidemment qui auraient bah, de modèle entrée de gamme un modèle ultra haut de gamme ça peut en intéresser certains, surtout d'avoir une tablette un petit peu vélote, puisque le problème de toutes ces petites tablettes, c'est que souvent c'est des tablettes qui sont uniquement faites pour de la bureautique et dès que tu lances alors, soit tu lances une version Excel en ligne, et là, ça marche super bien, mais quand tu as installé Excel ou quand tu as installé des logiciels en natif, à les lancer sur le truc, on, on voit vite les limites de, de l'appareil. C'est un appareil qui est puissant, ça va bien aller avec de la RAM et du processeur. C'est un appareil qui est un peu sous-motorisé. Et eh bien le niveau bureautique, euh, voilà, tu pas compris que c'était de la bureautique mais en ligne, puisque c'est un peu cette nouvelle tendance, c'est du euh, Word, Excel en ligne, c'est tout ce qui est en ligne, voilà, ça va bien. Mais après, dès qu'on est sur la machine, c'est un peu compliqué, mais tu te dirais, mais j'ai pas toujours en ligne, moi je veux des trucs en interne, on aime bien encore installer, on est encore dans la génération, où on aime bien tout avoir installé sur le truc, même si, bah, moi le premier, hein, j'ai Open Office sur mon Mac, forcément, mais, et encore je crois qu'il y a le truc de Mac qui ouvre les fichiers Excel, mais c'est un peu chelou mais on se rend compte que la version en ligne fonctionne quand même vachement mieux, et s'ouvre beaucoup plus rapidement, donc voilà, comme quoi c'est encore une fois un pas à franchir voilà Bon, -ce que, pourquoi mon Instagram s'est retrouvé là C'était pas là qu'il devait être euh, Monsieur Instagram. Tu devais être plutôt par là. Donc on revient ici sur la news. Voilà. Bon, la vidéo de dimanche. J'ai acheté une mystery box. Je rappelle tous les dimanches sur, alors tous les samedis sur Twitch et tous les dimanches sur YouTube sur GG Vidéo. Je vous propose une mystery box que j'achète chez divers vendeurs que je trouve. On a eu un vendeur en Chine, on a eu un vendeur en Thaïlande, on a trouvé un vendeur en Corée, on aura un vendeur japonais dans. 3 parce que la prochaine c'est du chinois high tech mais la boîte est grosse on peut là on va peut-être avoir un petit casque et des petits trucs sympas on verra après encore une fois c'est un truc à 30 balles donc ça va pas être de ouf smell euh, d'après ça sera encore des t-shirts celle d'après ça sera donc du coup euh, japonais et celle d'après si tout va bien d'ici là peut-être que on se fera plaisir et on se prendra la, la, botte de, la box de box Gucci euh, de luxe voilà on verra euh, comment ça se passe mais voilà le format plaît beaucoup là encore une fois c'était des produits de coréens mais bien évidemment c'était que des produits de de beauté, d'Aloe Vera et tout, ce qui a beaucoup amusé tous ceux qui connaissaient et les madames de ceux qui connaissaient et moi je ne connaissais rien, donc voilà, à part le dentifrice et le gel douche j'ai pas eu l'impression de faire une superbe affaire les codes promo sur JTG, encore une fois on les retrouve ici avec ma sélection on retrouve les codes promo spécialement Noël, les codes promo du set on retrouve l'arbre de Noël, le répéteur, la batterie externe, etc les préservatifs, tout ça, tout ça, voilà, c'est Noël, c'est la fête pour pas mettre sur ton sapin pour accrocher au sapin. Alors, ne fais pas un trou au milieu du prédatif, mais fais un trou sur le côté. Ça sera bien. Hier, je vous proposais l'unboxing et prise en main du Hulophone Note 13 euh, P. Alors, encore une fois, c'est aussi pour essayer d'apporter un peu de, de matière, soit au... Hum, GLG uh, Vidéo, mais aussi un peu du unboxing. Alors le dimanche c'est de l'unboxing surprise et puis le reste de la semaine. Chaque fois que je reçois un produit, je vous le déballe en live sur Twitch, ce qui permet de faire une vidéo sur Twitch, de prendre un peu de temps de diffusion. Et en même temps, bah, cette vidéo-là, on fait l'enregistrement et on la met sur GLG Vidéo, ce qui permet de reprendre un peu de référencement sur des produits un petit peu high-tech, mais vraiment en mode déballage. C'est-à-dire que c'est pas. Il y en a le qui me demandent, vous pouvez faire une review sur GLG Vidéo non, GLG Vidéo, c'est JT du Geek et déballage. Voilà, point barre. Après, on met rien d'autre, rien de plus. <rire> Après, si... Euh... Là on reste comme ça, on, on, prend, on prend le produit, on déballe, on regarde un petit peu ce qu'il a, on parle un peu du prix. Après, bah, pour ceux qui sont restés avec moi, on a fait un petit en tout mais rien d'exceptionnel, et ça permet voilà, de mettre la vidéo le lendemain, de prendre un peu de rêve, et puis la review, je la ferai aujourd'hui, je la finirai demain, elle tombera demain sur GLG Review encore une fois, parce que là, il voilà, y a caractère d'urgence. Ils ont un peu la tendance à nous envoyer les produits au dernier moment puisque ils étaient tous un petit peu chargés. Bon, un téléphone à 150 balles, c'est un que sur Banggood, il était à 130 balles. Le problème encore une fois de tous ces téléphones chinois, c'est bah, qu'en face, on a, du, on a du Xiaomi, enfin on a du Redmi, on a du Redmi et du Realme à 130 balles et avec des configurations qui sont. Euh pas moins bien, quoi. C'est-à-dire que si celui-là dit oui, mais celui-là, on a quand même Sony avant, arrière, alors que l'autre, non. L'autre, il a quasiment tout pareil et tout. Donc, on arrive dans une gamme de prix où les fabricants chinois vont avoir de plus en plus de mal à tirer leur épingle du jeu puisque, bah, je veux dire, à 150 euros TTC, tu trouves du téléphone en Europe. Certains m'ont dit, hein, il y avait des bonnes promos, il y avait des choses à faire et tout, donc... Est-ce que les petits fabricants chinois vont arriver à tirer un peu leurs épingles du jeu euh, Je pense que si elle a décidé de m'envoyer le téléphone et de me donner un petit billet pour faire la review, c'est qu'eux, euh, bah, ils continuent d'y croire parce qu'en même temps, ils n'ont pas vraiment le choix. 4h euh... du mat. Alors, grâce à la boîte, tu n'as jamais été aussi belle. Avec la peau aussi douce. Oui, et encore, t'as pas tout vu. <rire> J'en ai mis partout de l'Aloe Vera. Oh, quelle soirée incroyable je me suis faite. <rire> bon, on parlera, euh, c'est pas ça, on parlera des reviews à venir <rire> qui vont arriver. Alors, on avait une review pour tout Price, mais on est tombé sur une boîte. Alors c'est une boîte italienne et tout. <rire> je, je me plaignais des chinoises mais moi, je connaissais pas les Italiens. <rire> alors, on va faire, on va faire de généralité encore une fois. Mais voilà, les deux, euh, <rire> je te raconte pas entre lui et la meuf de la Compta. Alors, au début, c'était oui, bonne vidéo. Après, pouvez-nous faire une petite vidéo d'une minute pour dire voilà, on s'en servira sur Facebook, ça renverra vers notre vidéo. je Bon, allez. c'est bien je le fais après je fais la vidéo il me vous pouvez m'envoyer le script de la vidéo je putain le script hein, en français alors ça va il y a deux il y a 30 secondes hein, je prépare le script ah, un script après il me dit, ah non je me suis trompé en fait faudrait nous la mettre en sous-titre de la vidéo je putain c'est pas le même boulot <rire> c est, c est pas le paiement ça marchait pas après la a une facture on a fait une facture ils ont fait le paiement moi j'ai dit pas de paiement pas de vidéo hein, parce que là les, les lascar comme ça tu mets la vidéo en ligne t'es jamais payé Donc, la vidéo devait tomber dimanche là on a toujours pas été payé elle tombera peut-être dimanche prochain ou pas parce que là apparemment je sais pas comment ils font mais ils sont relous. <rire> oui mais nous on est en Italie, euh, faut justifier la vous avez pas mis le numéro de TVA je vais alors société Hong Kong tu hein, tout mettre TVA <rire> on, va, on, va, on va pas encaisser la TVA euh, voilà j'y on est euh, international ouais. donc la vidéo c'est pas gagné c'est pas gagné elle est prête mais c'est pas gagné voilà donc ne pas on, on a les détecteurs X Sense les détecteurs monoxyde de carbone qui reprennent un peu la même idée qu'on avait eu un petit peu avec les de fumée, c'est-à-dire que tu en as un et ensuite il si tu en as deux, trois, ils sont tous interconnectés ensemble c'est-à-dire que là où il y a le problème, ça sonne et ensuite tous les autres qui sont interconnectés avec lui sonnent ensemble, ce qui pourrait être encore une fois bien C'est si tu en as un qui est dans la cave, qui est vachement loin mais par contre tu en as un dans la cuisine et un dans le salon dans la cave, tu dis ah, ça a sonné ou ça n'a pas sonné T'inquiète pas il sonne en premier et après c'est tous les autres qui sonnent en même temps, donc là ça fait un barouin d'enfer oui, mais en, non, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et là, ben, c'est bien. Et bien, monoxyde de carbone, c'est exactement le même délire, mais euh, en version. Monoxyde de carbone, il est, euh, il est plutôt pas mal quand même, le produit. En mode interconnecté ou pas interconnecté, j'aimais pas mal aussi. IVC VPN nous a demandé de refaire une vidéo. Alors, sur pareil. Si on refait une vidéo, j'ai dit, rien, ah, enfin bon. On euh, a fait deux mois. Donc, on a essayé de trouver un sujet qui soit un peu intéressant. Je pense que ça sera, cette vidéo sera plus orientée euh, Formula One et Moto Grand Prix puisqu'on peut les regarder sur les RTBF en Belgique, mais ils font un VPN pour avoir un VPN belge et tout, ils ont le serveur RTBF, Voilà, on essaiera de faire une petite vidéo brodée avec ça, mais voilà, Ensuite, il y aura le Nibot Q11. Alors, ce qui fait partie de cette nouvelle génération de robots aspirateurs. Alors, toutes les marques nous proposent des robots aspirateurs. Le Nibot Q11 mm, doit arriver... Alors, il y avait une promo le 9 et le 13. 9, c'est pas possible, c'est après-demain. Il Faut que je finisse le téléphone et tout. Il y avait Red Cake, qui nous avait demandé absolument de faire le truc, là, parce que ça devait tomber mi-du-mois, là. Alors, j'ai préparé les plans, j'ai fait la voix, Il restait plus que l'incrustation du prix à faire. Et tout compte à il m'a un fait Non, mais tout compte fait, c'est reporté à mi-janvier <rire> Tout va bien, ça va. Je me suis bien fait de me, j'ai bien fait de me mettre la pression et tout. Donc, le prochain, ça sera celui-là. Il est magnifique. Hein. Alors il y aura une promo, bien évidemment, vous devrez le payer 300 balles, un truc comme ça, 300 ou 400 balles. Mais là, on est vraiment sur un robot aspirateur avec la station. Mais la station, elle a pour une fois un vrai design. Parce que c'est un peu le problème des autres. Si vous avez vu les stations, elles sont grosses, moches et carrées comme ça. Là, on a vraiment une station avec un vrai design, il est ergonomique et tout. Donc la vidéo devrait tomber normalement lundi, lundi 13 voilà ça et j'ai eu reconfirmation d'une autre marque alors le prix c'est pas ça hein. là c'est parce qu'ils ont juste mis la fiche et ils ont mis un prix de psychopathe l'aspirateur le imi e v1 alors eux, ils le vendent comme xiaomi bien évidemment puisqu'il sera compatible avec mi home un robot aspirateur de la marque imi e lab ah oui pour revenir à à Needbot, il est lidar et tout hein, quand même <rire> Lidar. regardé et... au début c'était alors, il... il mixe un peu euh... comme souvent ceux qui font les fiches ils, ils connaissent rien alors que moi, je suis le spécialiste autoproclamé des aspirateurs. Non, mais il y avait bien marqué, ils mettent LDS, mais dans la fiche, il y avait bien marqué LIDAR. Alors, c'est soit LDS, soit laser, soit LIDAR, ou LDS LIDAR. Mais souvent, ils mettent LDS, et après, dans la fiche, on regarde un peu plus loin, on dit, « Ah oui, mais en fait, regardez bien, en fait, il y a bien marqué qu'il y a un endroit où c'est LIDAR. Euh, » Donc, je regarderai sur la fiche, puis après, on verra bien, on verra bien avec notre test du Scooby-Doo. Voilà ii euh, d'étoffe laser lidar voilà donc là apparemment on verra bien que notre scooby-doo si ça fait la blague et celui là alors là c'est par exemple c'est un produit imilable e encore une fois je crois il va être à, à 300 ou 400 balles parce qu'elle m'a envoyé le code promo alors là c'est as as possible je dis euh, je vais lui répondre en disant as soon as possible c'est la semaine prochaine hein, cocotte parce que là cette semaine ça sera pas possible mais ça fait un produit qui est plutôt sympa oula mais il y a du monde en ligne là qu'est ce qui se passe vous êtes tous levés euh, à la bonne heure Bonjour euh, à la box, ok. Bonjour à Ishimaru. C'est un, un Jedi. Certainement. Ben oui, mais je connais pas, je connais pas. Jeff hein. ni hao, euh... ni j'espère que vous allez bien, tous les cinq, le marabout. Merci beaucoup, mon pote. Euh, bien merci, un peu les yeux qui collent quand même. Oui, c'est un peu tôt, là, quand même, pour vous, euh, ce matin et tout. Euh, hier, c'était mon anniversaire, j'ai rien fait. Bah, ben, écoute, bon anniversaire. Euh... Ichimaru, euh, hein, hein, hein, okay. Okay, bon, bah, je lirai les commentaires après, on fait, je le rappelle, après l'émission, encore une fois, après l'émission, j'arrête l'enregistrement le, et je lirai tous vos commentaires, comme ça si vous voulez passer un peu de moment avec moi, c'est le moment à jamais, soit de regarder le replay sur Twitch, soit de venir pendant le live, 4h du matin 4h du matin, avec moi. Ma... Il y avait une chanson comme ça, non aussi. Bon, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon pseudo, c'est Gre Greg Le Geek. Rien d'incroyable, beaucoup de monde, parce que j'essaie de changer un peu de monde tous les jours, puisque j'en ai beaucoup, j'en ai reçu beaucoup. J'en avais déjà pas mal, et j'en ai reçu beaucoup en plus, pour faire les reviews. J'ai également trouvé, puisque certains m'ont dit, oui, mais comment on sait s'il y a un live unboxing la journée et bien simplement sur Instagram ou sur Facebook, un geek à Shenzhen, puisque quand je reçois un colis, je fais la photo et je vous dis, voilà, il y a, on le déballera ensemble. Donc pour vous, c'est à 10h du matin. Il y en avait un hier, j'ai mis la photo, vous étiez là pour le déballage, c'était incroyable et ça évite de poster et de polluer un petit peu partout. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter l'émission en podcast sur Soundcloud, Spotify, podca euh, Apple Podcast et Amazon. Vous tapez JT Geek dans la, dans la version podcast et tout, et vous pouvez écouter cette émission ou euh, le dernier JT du Geek. Je crois que le live, le live qu'on qu fait le mercredi, je, laisserai, je le laisserai sur Twitch uniquement, parce que ça va très très bien là-dessus. Ça sert à rien de, de le reposter sur GLG Vidéo aussi. Et euh, Moi, je l'ai mis sur les deux, je ne m'en rappelle plus. Et après, je la mets également en version podcast. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de contenu. Et de contenants. allez, on parle un peu des films et séries de la semaine. La série que je vous conseille, mais à plein truc, ça s'appelle Ordinary Joe. C'est alors, je peux dire, c'est génial. Mais c'est trop bien. <rire> c'est trop bien. Elle est vraiment très, très bien. Cette série, encore une fois, euh, il part sur une personne qui finit son, son université et qui a trois décisions à prendre. Soit il fait ça, soit il fait ça, soit il fait ça. Et en fonction de la décision qu'il a prise, en fait, on voit sa vie évoluer en fonction de chaque décision. Alors, ça switch un peu d'une vie à l'autre. Mais bon, il y a une fois, il est chanteur ou médecin ou policier. Enfin, ça switch un peu rapidement. Mais on arrive parce que euh, on voit qu'au niveau de, du look, il est complètement différent. Heureusement et en fait l'histoire évolue mais en fait on voit qu'il y a quand même une ligne qui est assez proche en fait en fonction de parce que ça reste sa ça, ça vraie vie mais avec des, euh, des optiques de job différents et l'histoire évolue différent, et il y a des choses qu'on apprend par rapport à une histoire qu'on n'a pas dans l'autre mais qu'on apprend plus tard et après des choses qui se reconnectent et tout comme ça Et oh, c'est vachement bien franchement en plus c'est une comédie hein. mais c'est prenant euh, il y a une très très belle histoire et tout il y a quand même une jolie petite morale et tout avec, avec son fils voilà, ça évolue, ça évolue super bien et franchement moi je kiffe ma race hein. il y a 8 ou 9 épisodes, alors le 5 n'est pas disponible sur internet, hein, pour ceux qui ont euh, internet <rire> par exemple, le 5 n'est pas disponible donc bah, on est passé du 4 au 6, alors c'est pas trop grave parce qu'il y a un petit résumé, on a compris ce qui s'est passé assez rapidement et tout, mais c'est vraiment une série que je vous conseille, c'est euh, elle fait plaisir, elle fait plaisir cette série, on la regarde ça fait plaisir, il y a rebondissement, la famille et tout, Franchement, franchement, franchement c'est bien, voilà Bon, on parlera également du film de la semaine dernière a été disponible depuis la semaine dernière haters avec euh, Kev Adams sur Amazon Prime. Un film Amazon, encore une fois, fait pour attirer la jeunesse. Hein. Je pense qu'après le ne le dit à personne de Orel San et tout, ils se sont dit, on va faire un truc avec Kev Adams. Encore une fois, le, ils ont, ils doivent avoir le même problème que Netflix. Ça veut dire qu'une partie de, comme ils font des abonnements dans le pays, ils doivent réinvestir une partie dans la production euh, locale. Donc, ils produisent des films en disant, ah, t'as un film, on fait ça. Et lui, il est arrivé avec le producteur ils tiens on va faire un truc, ça peut être rigolo et tout. Ça avait l'air, en tant que youtubeur et des fois ayant, étant eu, ayant été la cible de haters ou même toujours, je me suis dit tiens je vais regarder, ça peut être sympa, il y, y a un concept à faire. Bon, euh, après, euh, j'ai regardé ça, toi, senti en disant là, je vais passer un moment. Des fois, les comédies françaises, toi, c'est sympa, ça détend, on regarde et tout. Bon, là, le problème, c'est que dès le début, c'est nul. <rire> c'est que dès le début, c'est nul. Que lui, je super mal, quoi. C'est étonnant, parce qu'après, tu te dis. En fait, pour, pour faire. Et lui, lui c'est un comique, on est d'accord, mais pour faire YouTubeur, oui. Pour faire du YouTube, il a le niveau d'un YouTubeur. Il est pas un bon acteur, mais voilà, un YouTubeur qui fait un peu des comédies. Où tu te dis, ah, c'est nul, mais c'est YouTube, quoi, toi il fait ce qu'il peut. Là, le problème, c'est que c'est un film, quoi donc c'est pas très très euh, là, bon son collègue c'est un peu space mais bon après encore une fois c'est un personnage et ensuite c'est rencontrer tous les haters pour mettre les points sur les i et c'est là que ça part en couille c'est à dire que tous les acteurs sont mauvais les, tous les acteurs, en plus il y a que des têtes d'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y a que du casting pendant tout le long, tout le long, tout le long. Et ils sont tous mauvais. Alors que la plupart, il y en a, on sait que c'est les bons acteurs, tu vois, qui sont capables de bien jouer. Mais là, ils sont tous mauvais. Alors, soit parce qu'ils sont mal dirigés, soit parce qu'ils sont en roue libre, soit alors du coup tu te fais plaisir, tu fais ce que tu veux et tout. Alors, ils sont venus 5 minutes sur le plateau, ils ont pris leur billet, ils se sont barrés. Et je veux dire, quasiment le moins mauvais, c'est Jean-Claude Damme derrière sa caméra. C'était. Oh là là. Puis après, bon voilà, l'histoire n'a ni queue ni tête. C'est rebondissement, ils essaient de faire des gags et tout, ça marche pas. Euh, après, voilà, tout le long, euh, les histoires, c'est. C'est trop chelou, la morale, elle, est, elle tient pas la route et tout, il y a une histoire de lama, de trucs, bon, après, on comprend le, la, le, le comme une espèce de similarité avec lama fâché et tout, mais oh, et, moi, j'ai trouvé ça tellement mauvais, <rire> j'ai trouvé ça tellement mauvais qu'à la fin, je me suis dit, mais après, tu sais, le truc, c'est qu'il y avait... Y avait um, qui avait fait enfin, c'est comme ça il disait, ouais euh, Laurent Baffi qui avait fait un film et euh, son, son slogan c'était un peu n'y allez pas c'est de la merde et je pense que les gens les gens l'ont un peu écouté ils sont pas allés et ça a pas marché là le problème ils commencent en disant ouais le film c'est de la merde tu sais ils mettent des commentaires que les haters vont leur tomber dessus mais là après tu dis soit ils l'ont fait exprès de faire un film de merde et comme ça tous les haters vont leur tomber dessus ça leur fera un du gras à moudre et ça fera pas le buzz mais tout le monde va dire que c'est de la merde donc tout le monde va vouloir le regarder parce que c'est vraiment de la merde euh, ou alors parce que j'ai pas alors on va dire plutôt, moi j'ai pas aimé je me, suis, je me suis pas retrouvé dans le film, j'ai pas aimé, j'ai pas, ouais, pas retrouvé, je, Voilà, je trouvais que c'était nul. Après, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont trouver ça bien ou des haters qui vont dire que ah, c'est exactement ça et tout, mais voilà. Je vous le dis en commentaire, mais moi j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal. Bon, ce week-end, il y avait également Ultimate Fighting avant le gros Ultimate Fighting de ce week-end du 11, où là, ça sera peut-être un peu plus sympa, je crois qu'il y, y a Cyril Gane qui revient, et puis je crois qu'il y a une grosse carte également ce samedi et tout, voilà, bon, le, le mois de décembre va être plutôt sympa, l'UFC Ultimate Fighting du 4 décembre, alors là, je, il y avait deux parties, il y avait la partie préliminaire, et oui, messieurs, les préliminaires, c'est important de les regarder <rire> Au moins de les regarder, ou de les faire, après je rien voir sa vie, mais il y avait quand même les les préliminaires, donc j'ai regardé ça euh, tranquillement dimanche, et après je me suis fait le reste euh, hier, c'était pas mal, les combats étaient pas mal, pas les meilleurs des meilleurs, mais c'était bien, euh, il y avait le rebondissement, il est clair que moi le problème à enregistrer comme ça en replay ça va bien, parce que ça fait deux fois trois heures et demie je crois euh, d'enregistrement, donc ça fait presque sept heures, heureusement bah, tu mets un peu en avance rapide euh, tous les moments où il parle et... Euh, et les moments de pause, mais c'était un Ultimate Fighting qui était pas mal, et qui s'est regardé euh, plutôt bien. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, je vous rappelle, ça se finit toujours en deux parties. Ça veut dire que là, maintenant, j'arrête l'enregistrement de l'émission, ok, et je vais lire les commentaires du chat pour passer un petit moment avec ceux qui sont en chat. Donc, ne vous inquiétez pas, on arrête l'enregistrement ici. Vous allez vous retrouver qu'un écran noir, mais je serai toujours là derrière. Et ensuite, je reviens sur la page et on se fait un petit euh, un petite lecture du chat comme ça pour savoir un peu bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me racontez, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du JT et tout et tout. Voilà, ça permet d'être court pour le JT du Geek et un peu plus long pour les... Euh pour les, twi les Twitchers, voilà. Et ça va oh, vous d'augmenter mon temps de vue aussi. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prochain rendez-vous, mercredi, je vous rappelle, en live, à partir de 16h, France, sur Twitch. On fait un live d'une heure libre antenne, on parle de ce que vous voulez, d'actualité, de tout, du jour de l'an qu'on va tous passer. Euh, J'ai vu que chez vous, ça y est, discothèque et tout, c'est fini. <rire> bah ici, c'est pareil, voilà, on a le droit d'aller juste au restaurant, il n'y a pas de boîte, pas de discothèque, pas de rien. Euh, voilà. Allez, merci à tous, bonne journée à mercredi, forcément, je vous kiffe. Bye-bye. Voilà, voilà, ok. Il oh, y, y a du commentaire, c'est bien, on va passer un petit moment, ça va être cool. <rires>